à présenter euh, ce travail donc, euh, donc ce travail il est en cours de révision l'objet d'un article en cours de révision euh, actuellement euh, et donc il s'intitule la conversion des systèmes de culture en gradient écologique saisonnier révèle les réponses en cloche des carabes face à l'intensité de la gestion agricole voilà. Donc ce, ce travail en fait s'inscrit dans un contexte plus général euh, où on cherche à maximiser euh, le, la biodiversité dans euh, les agrosystèmes, systèmes notamment l'abondance et la diversité des auxiliaires comme les carables, pour euh, contribuer à concevoir des paysages euh, agricoles, euh, agroécologiques, donc euh, qui concilient production et euh, biodiversité. Alors, les difficultés qu'on rencontre pour euh, comprendre comment maximiser l'abondance et la diversité des auxiliaires dans les agro c'est tout d'abord euh, de tenir compte de, des influences des pratiques euh, qui sont mises en place dans les systèmes de culture tout au long de l'année. Et le deuxième obstacle, c'est euh, de convertir les pratiques en gradients écologiques pour que ces pratiques aient un sens. En termes euh, de réponse de la biodiversité. Alors, l'objectif euh, qu'on va avoir ici, euh, c'est de mesurer donc les influences relatives des systèmes de culture et du contexte environnemental sur la distribution des carabes. Et donc, pour ça, on va avoir une approche où on va essayer, enfin, on va convertir les itinéraires techniques et donc toutes les interventions culturales qui ont lieu au cours de l'année en gradients écologiques, qui seront les gradients de ressources et de perturbations qui sont attendus comme euh, influençant l'abondance la, et la diversité des carabes. Le deuxième objectif, ça va être d'identifier les périodes de l'année euh, pendant lesquelles ces pratiques vont avoir le plus d'influence euh, sur la distribution des carabes. Et on fait notamment l'hypothèse que le gradient de ressources euh, va être euh, un gradient qui va être plus important au printemps qu'à d'autres périodes de l'année, parce qu'au printemps, c'est la période où les carabes émergent euh, de, après une période de diapo. Alors, donc, les données dont on dispose, ce sont celles-ci. Donc, on a euh, des itinéraires techniques qui ont été... Euh, Collecté pendant cinq années euh, sur 60 parcelles de euh, trois régions françaises, donc Rennes, Toulouse et Dijon. Dans ce, ce cas-là, on s'intéresse seulement au système en grande culture. Donc, ça nous fait 274 itinéraires techniques, donc parcelles année, euh, sur l'ensemble des trois sites. On a également collecté euh, près de 20 000 carabes sur ces trois sites pendant ces cinq années, donc en exposant euh, des pitfalls quatre petits pôles par parcelle à deux sessions chaque année. L'ensemble de ces parcelles sont positionnées dans 60 paysages de, différents, dont le gradient varie en termes de proportion d'habitat de, cultivé et d'habitat de, de, semi-naturel. Et on dispose aussi de données météorologiques sur la période des 5 ans, donc en termes de précipitations et... Euh, de température moyenne par jour. Alors, donc, un, un petit point sur les données. Donc là, j'ai juste représenté l'abondance des carabes pour les huit indicateurs qui vont nous intéresser aujourd'hui, à savoir l'activité d'ensité, la richesse spécifique et les abondances euh, de six espèces qui sont largement réparties sur les trois sites. Donc, quand vous avez du jaune pâle, c'est qu'on n'a pas relevé. Euh, cette espèce où euh, on n'a pas eu de richesse par exemple pour cette parcelle de cette région de cette année et donc plus on intensifie la couleur vers le rouge et plus on a euh, du sort euh, élevé de cette variable donc ça ce sera nos réponses variables nos variables réponses alors maintenant comment est-ce qu'on a converti euh, les pratiques agricoles en gradient écologique donc euh, on a on fait de, deux de gradients euh, écologiques donc un gradient de ressources qui va être la conversion de la hauteur des cultures au cours de l'année en termes euh, de gradient et euh, l'apport de fertilisation donc soit minérale soit organique au cours de l'année. On a aussi le gradient de perturbation qui sera le niveau de, de perturbation du sol euh, via des outils tels que labour au travail superficiel, et euh, le niveau de perturbation cynique qui sera relevé par euh, l'IFT, donc euh, pour chaque intervention. Et donc, ça c'est nos deux écologiques. Et par ailleurs, on a l'effet du contexte environnemental, qu'on s'attend aussi à être influent sur la distribution des carabes. Donc on a l'effet régional, les trois régions. On a l'effet paysage qui sera la proportion d'habitat cultivé dans un rayon de 1 km² autour du point focal. Le, la température moyenne relevée euh, sur la région et le niveau de précipitation. Alors, donc euh, là, c'est juste une illustration de la manière dont on a calculé les gradients. Euh, donc, vous avez un exemple d'une parcelle euh, qui était en ACS, en agriculture de conservation des sols, et donc, chaque petite barre, par exemple, en phase de perturbation chimique, en bas, correspond à une intervention au cours de laquelle on a appliqué un produit phytosanitaire. Euh, même raisonnement pour les perturbations civiques, civiques, euh, physiques. Et pour la hauteur de culture, donc c'est euh, la propre séquence que vous voyez euh, au cours des cinq années qui est représentée ici. Alors, donc, les échantillonnages ont eu lieu, donc, à cinq reprises, euh, entre mai, euh, enfin, fin avril 2014 et, euh, juillet 2018. Donc, à chaque fois, on a prélevé, on a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a eu deux sessions d'échantillonnage par parcelle, et qui étaient groupées sur une petite période de printemps estivale. Et donc, euh, pour calculer les, les gradients à l'échelle de la saison, on a découpé en quatre périodes les, euh, la, chaque année. Et on regarde en gros l'influence de chaque période, donc euh, été, euh, automne, hiver et printemps, sur la distribution des carabes qu'on va relever euh, au printemps l'année la euh, donnée. On a aussi calculé euh, donc les indicateurs à l'échelle annuelle en faisant la somme de toutes les interventions qui ont eu lieu à, à l'échelle de, de l'année et on regarde l'effet euh, d'intensité de, de pratique à l'échelle de, de écologiques à l'échelle de l'année sur la distribution des graves qu'on va retrouver au printemps. Si ça n'est pas clair, vous, vous coupez, il hein, n'y a aucun problème. Alors, donc, Qu'est-ce qu'on retrouve en termes de gradients écologiques? Donc là, j'ai représenté les gradients écologiques euh, saisonniers. Et donc vous avez été, automne, euh, hiver et présent. Et donc sur la gauche, et donc là, ça, c'est juste pour vous représenter le fait que euh, donc, toutes les pratiques peuvent avoir lieu à chaque période de l'année et qu'il y a de la variabilité euh, en termes de stratégie mise en œuvre par les agriculteurs. Vu qu'à chaque fois, on a une variabilité de on a une, fois, une distribution, large de ces gradients à l'échelle de la terre. Et alors, juste pour vous présenter la variabilité du, du de proportion d'habitats cultivés dans le paysage, donc on couvre un gradient de 92 à 8% d'habitats cultivés dans, dans le paysage, donc pour des deux heures de 1 km. Par alors, les modèles qu'on a utilisés, donc c'est des, des modèles linéaires à effet mixte, et donc à chaque fois on a euh, notre variable de réponse, qui sera une des huit que j'ai présentées tout à l'heure qui sont écrites en bas là, donc euh, activité densité totale, richesse spécifique, et les occurrences de chacune de ces espèces. Et en variable explicative, donc on a l'effet régional, le paysage, la température moyenne et les précipitations. À chaque fois, j'ai de, inclus des effets quadratiques euh, dans, pour expliquer l'effet des réponses variables. Et ensuite, on a euh, les deux gradients de ressources et les deux gradients de perturbation, plus un effet aléatoire parcelle. Donc, en tout, pour chaque réponse variable, on va avoir cinq modèles. Un par saison plus un annuel. Donc pour le modèle annuel, en fait, il n'inclut pas les données estivales parce que pour l'année 2013, donc qui précède l'année 2014, on n'avait pas assez de données. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on observe Donc, euh, le premier résultat le plus important. Euh, c'est que euh, la contribution très importante euh, des variables météorologiques pour expliquer la distribution des carabes. Et donc, on a observé que euh, la variabilité euh, des précipitations et de, de la température moyenne euh, sur l'ensemble des périodes estimées contribue à environ 46% euh, d'explication de la distribution des carabes. Alors, pour ce qui concerne les deux gradients écologiques, hein, qui contribuent à hauteur de 25% euh, d'explication de, de la de variabilité de la distribution des parables. Et donc, on est à 14% pour euh, les gradients de ressources et à 11% pour euh, les gradients de perturbation. Donc, tout ça, c'est des valeurs moyennes hein, sur l'ensemble des modèles. Par contre, quand on regarde par période, donc là, vous voyez à gauche les cinq blocs correspondant aux périodes, et on observe qu'on a une forte variabilité euh, des effets des différents gradients euh, en fonction des périodes et des réponses, euh, des variables réponses. Alors, maintenant, on a regardé euh, le deuxième point enfin, important, c'est qu'on a essayé d'estimer euh, effet, les effets relatifs euh, de ces variables sur euh, la distribution des carabes. Et donc, si vous prenez, euh, enfin, je, ça, il faut comprendre cette figure euh, comme une représentation des effets quadratiques des variables explicatives. C'est-à-dire que quand vous prenez euh, enfin, une ligne, correspond à, euh, tout en haut, c'est l'activité densité, et donc pour chaque période annuelle euh, et les quatre périodes saisonnières, et donc on a l'effet de la fertilisation pour chacune de ces vari variables sur euh, cette euh, réponse. Et donc ce qu'on observe majoritairement, c'est des réponses en cloche, c'est-à-dire qu'on a des seuils... Euh, euh, jusqu'auquel euh, l'effet de la variable augmente euh, bah, par exemple l'activité densité des carabes et ensuite elle diminue l'activité densité des carabes. Donc on a énormément de réponses en cloche pour chacun des quatre gradients écologiques. Et donc la période euh, à laquelle l'effet de ces gradients est la plus importante, c'est au printemps, on a le plus de réponses euh, de... De, des carabes face au gradient écologique. Euh, et donc, si euh, on fait une synthèse de ces résultats pour euh, l'avoir par type de gradient, en fait, euh, ce qu'on observe à l'automne, c'est qu'un IFT supérieur à 3.25 dans les parcelles va euh, avoir tendance, va nuire à l'activité euh, densité des carabes. Donc euh, voilà, ça c'est un très bon résultat. Euh, mais sans, un deuxième résultat qu'on observe pour euh, la, le gradient perturbation physique, c'est qu'on euh, a une grande variabilité de réponses et que euh, potentiellement euh, c'est euh, la diversité des stratégies de travail du sol qui seront mises en œuvre à l'échelle du paysage qui vont influencer et maximiser la distribution des carabes. Contrairement aux perturbations chimiques, où on a toujours des réponses en flux, là, comme vous le voyez, où là, on arrive à chaque fois à définir des effets de seuil, pour les perturbations physiques, on a une plus grande hétérogénéité de réponses, donc on sûrement que la variabilité des réponses, des pratiques est intéressante. Et alors, pour ce qui est de, de, du gradient de ressources, donc pour l'hiver et pour le printemps, on a aussi toujours des variables en cloche, des réponses en cloche. Donc ce qui veut dire que, euh, on a besoin, que les carabes ont besoin d'une couverture pour euh, augmenter en termes d'abondance et de diversité. Mais par contre, si on a une, un couvert qui est trop dense, là on commence en général à nuire euh, à leur activité. Et donc, c'est des niveaux de couvert, des hauteurs de couverts intermédiaires qui vont favoriser l'abondance des terrains. Alors, pour conclure, euh, donc voilà, cette approche fonctionnelle et générique, elle peut être étendue à d'autres groupes pour identifier des compromis entre euh, services et donc maximiser euh, la fonctionnalité des agro-systèmes. Euh, avec euh, cette approche, on peut aussi faire des recommandations sur des seuils pour chaque saison à partir desquels euh, on commence soit à nuire, soit à favoriser l'abondance la, et la diversité des carables. Donc, comme je vous l'ai montré, le 3.25 euh, pour l'IFT. Pour Donc, comme je l'ai déjà dit, c'est pour le travail du sol, c'est sûrement une grande diversité des pratiques à l'échelle du paysage qui va favoriser euh, le, la diversité et l'abondance des carabes. Et ça, c'est sûrement un, un facteur environnemental qui permet à une multitude d'espèces de coexister dans les paysages agricoles. Donc ça, c'est une hypothèse qu'il faudrait tester. Et ensuite, donc, euh, le dernier point qui est peut-être le plus important, c'est que bon, la part de l'effet des itinéraires techniques, elle euh, s'établit à hauteur de 25% pour expliquer le niveau de variabilité. Et que donc, euh, il ne faut euh, euh, pas seulement modifier les pratiques pour euh, maximiser la présence d'auxiliaires, mais c'est que ce sont des facteurs à d'autres échelles euh, notamment euh, paysagères et euh, même pour euh, enfin, contrôler le climat, on va dire, qui vont être nécessaires d'être mobilisés pour, euh, si on veut, maximiser l'abondance et la diversité des carabes dans les avancées. Voilà, je vous remercie.